Information dernières, bonjour bonsoir tout le monde content samarven publios connecté réseau information c'est sofia tv 83 bienvenue sous dernières nouvelles unité spécialisée de la spécialisé na police nationale tant qu'on soit une mot hack hutag une opération journée jeudi à la dans zone Lafito, minoterie à sous là ces opérations tête chargée j'ai fait intervention ça c'est pour cap continuer toujours pour chasser courir des groupes armés qui veulent gambe zone ça en otage j'ai recommencé faire là depuis quelques temps Et dit une tour en échange coup de zama à la police des plusieurs bandits qui tombaient et clotte qui blessaient surtout si dans zone sayo. la police grâce à unité ange loulou rivé déblayer route et puis déboucher gros trou bandits ont fait pour empêcher progression force l'audio rivé dans fief côté hoya Sous instruction commandant chef la police là France LB Gèblende a continue fè patrouye sou route la, defile en haut en bas sou route nationale numéro 1 nan zon sa yo, su la fito ak minotriz sou smat la, pou kapab wè nan ki mwayen yo pral kwape tout band. Sanksyon yo ap continue pren en Haiti, dosye yo ap jwenn yo lot dimension. Eve fou ka woni selesien ak tout l'alcool alkoli peut acheter ka vraiment un problème. Femme d'ignor l'autre côté, opération la police a continué côté que un pile gros bandit vivait en bas pendant le week-end. Mesdames, messieurs, restez là pas débrancher, information à Claude, après le fait essentiel, l'actualité la à pour jour, lundi 5 décembre 2022, pas bio connecté, puis gros réseau, information, c'est Sofia TV 83, restez là pas déconnecter plus de détails à Claude a venir dans la prochaine édition. ça, et blesse, opération, toujours et a mené dans niveau, et 9e section communale, dans la zone comme c'est cité site pour la minoterie sous ce matelas. Et puis, titan, la police mettait pied à terre depuis environ 6 heures hier après-midi, toute la nuit là, jusqu'à matin, opération a mené qu'il y a plusieurs bandits qui tombaient, qui ont blessés, même pour qu'on ait un chiffre officiel pour communiquer les amis, et auditoires et journal nous hier, hier la police mené une opération dans niveau 9e section communale cabaret dans zone l'afito fitou minoterie et puis sous ce là c'est opération qui fait toute la nuit là après les premiers informations qu'il y a plusieurs bandits qui tombaient et qui en tout et qui blessaient et, tombe, et, gen, et blessé dans quatre opérations ça et puis la police avec matériel engin lourd qu'il a pendant opération a facilité boucher plusieurs trous bandidité et mettez dans zone façon pour la police pas capable d'atteindre en pile chanté dimanche dans côté dans envahi diverses localités dans dans zone dans coco de détails pour qu'on ait ces gens-mêmes qui mais un grand gens qui sont si blessés. Mon cas le passer un mauvais moment, couché à tes plates souvent que ça C'est de nous fait hier soir tellement que baltab chanté énergio piqué différent dans diverses cailles dans zone là selon en pile citoyens qui ont même tapé lancé alerte tapé lancé SOS bon côté divers journalistes en pile monde tout est obligé tou, de quitter quartier ça pour empêcher aux victimes babal bandi dans qu'est-ce grand ravine la fin qu'on est tout samedi qui était exactement le 3 décembre mais il y a plusieurs milliers monde dans différentes localités en deux de cafou fait c'est 25 quartiers qui bon ça mais monde dans 25 quartiers ça té marché dans le deuxième circonstitution pour le prince. Sorti place Jérémy Poilbout devant des déo qui trouver la de bassa pour la mandé avec responsable de la police pour qu'il ne prenne toute disposition pour empêcher qu'à foufeuille deuxième que Negagam envahi prend sous contrôle. En côté quelques protestataires dans le micro-la-presse. Petit petit 23 jours dans 23 jours petit tout à 23 jours dans qui 50 nous gênes nous, cadavre, 23 jours, nous mettons 5 coups pour 20 5 pour faire, nous baissons à l'aise, nous nous à nous nous n'avons pas encore, nous n'avons pas parce que, bonsoir, il y ça pour premier jour, et là, il a dormi. mais il nous encore, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes nous nous sommes nous 23 jours, depuis que la situation ça arrivée à une pile en niveau de feuille. Donc, si tu es un victime de balles on va qu'être obligé de quitter la caillot, on va le dans l'école ou sous place publique, alors que sujet l'État. Donc, Docteur que la police nationale d'Haïti qui est responsable pour le protéger et servir, donc je dis nous avons l'obligation garder sa capacité de faire la toile. nous fonctionner. Et voilà, ça c'est déclaration, mais ça c'est voix, cri divers habitants dans le cas de qui samedi, alors samedi avant même, à dimanche, quand envahi diverses localités dans Carrefour-Feuille, dans de Savan-Pistache, mais samedi, tu y déjà un mouvement qui est fait dans deuxième circonscription port au prince précisément sur le Tizon-Place Jérémy pour Albout à Douvant. Dix-sept départemental ouest-polistan, des qui est se chercher côté, habitants dans le cas de demandé e, avec responsable de la police pour prendre toute responsabilité pour empêcher les gars d'envahir deuxième, empêcher les prend deuxième, prendre le deuxième, si être capable de prendre le deuxième, pour qui prendre le deuxième, pour être capable de deuxième, si, conception de printemps. et nous connaissons déjà, non censé gagner porte des potes dans 3 4 semaines, depuis que a pas pas problème dans zone ça et déjà, la la vie, blesser, qui déjà la cause des gens qui la des gens qui blessé qui des qui perdit des qui ont qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont qui qui qui s'est un membre gang qui tête Vite l'homme dans torse la police a la peignée, zone qui se situe dans la commune pétionville. Mita arrêté pour implication présumée dans actes banditisme parmi les assassinat policier kidnapping et association malfaiteurs Les actuellement nous garde à vue pour suite judiciaire nécessaire. Yo. la police nationale d'Haïti dans euh, na, cadre exécution nouveau plan sécurité la part à accéléré opération dans l'idée pour démanteler foyers gangs qui a évolué tout partout dans pays toujours arrestation la police nationale d'Haïti poser la part son groupe membre gang savien selon ça un membre influent Réseau Gang Savien, hein, monsieur, il Jean Sylvain, les 27 ans, sous le bois et la police nationale d'Haïti arrêté, monsieur, bien, à, pendant le week-end, là, non, côté, clé est Mouraudouet, hein, en localité qui trouve la vers la tibonite, eh bien, tout ça, qui est les Jean Sylvain, monsieur, c'est Grande Grand Saline, mais c'est un patrouille police, qui t'a opéré dans ces maquettes, qui t'a fouillé, j'ai gardé dans ces maquettes, qui posait la patte sous, citoyen, ça, qui est les Jean Sylvain, qui est 27 ans, sous tête, il hein, est monsieur, qui c'est membre influent, groupe gang, Savien, vient, qui a problème dans la Tibonite. Après tourner route de frères, la police interpellée pendant le week-end, il y a le grand enol Enol. Fédipierre qui a 22 le grand Enol qui a 23 l'année il y a actif gang, qui a été vite l'homme, qui a été spécialisé dans le volet examen et puis enlèvement, assassinat. Fédipier, euh, Fête fait, euh, fait Port-au-Prince, et puis le Grand Enol, fait à Petroville, qui est arrivé dans le Pernier 38. La police yo, a arrêté, il si a forces un na à Cafou, à Saint-Claire, euh, il arrêté tous les deux, M. Saïo, pas trop loin, Académie nationale Police là. La criminalité qui a fait dans la région métropolitaine Port-au-Prince, Port on a fait retourner là à Athènes, à niveau centre-ville Port-au-Prince, que a fait pendant week-end, il a fait un kidnapping qui a fait dans zone ruelle vague, ruelle vague sur localité. alors c'est un bloc, un rue qui est la dans zone rue Capois, zone saio, zone, pas peu de choses, mais a examen kidnappé pendant le week-end là, deux mondes kidnappés environ deux après-midi, a examen dans la machine, débaqué dans la zone complexe, médicale Elohim et puis Jérusalem Hôtel, entre deux zones saio, entre deux institutions saio, vont résister dès le décembre, mais n'est pas débaqué pendant le week-end là, mais posez la patte sur le monde, kidnappé dans la zone Riel Vague. Mais dans fait qu'on est Riel Vague là, ce pas la première fois cas de kidnapping a répéter dans la zone Riel Vague. Nous sommes les kidnappés Dr Pierre Pierre. Quoi, dans zone ça. Il y a kidnappé ton mécanicien dans le bloc là. Et souvent, les kidnapping sont fait dans le bloc ça. Habitants dans Riel Vague. n'a pas peu de choses. Souvent, faire des mouvements de protestation pour exiger la libération. pas dit bien, mais c'est kidnapping qui retourne à répéter en force, retourne à prépéter dans diverses rues, dans diverses localités, diverses blocs, dans pas peu de choses en disant. bien, le week-end, ça se passe là, mais là, il y a des gens qui de monde dans la machine qui se trouvent dans la zone dans le complexe médical Elohim, à K-Hôtel Jérusalem, qui est dans le bloc Ruyel Nous, avons poursuivre avec les formations, nous avons annoncé sur notre site, journal la Gendic, central police administrative, l'inspecteur général Joanny Caneus qui est installé samedi 3 décembre dans le commissaire div divisionnaire Bruce à La tête de la direction départementale Latibonite, Bruis et Myrtille, remplacé dans poste, le commissaire divisionnaire Ralph Dominique, qui a intervention pour mettre pour travail la tête collée avec toute la police qui a prévolé dans le département dans l'idée pour euh, lutter contre la violence. Groupe Negaxam a fait dans niveau principal. Axe Outierio. Nous avons tout garder ça là avec nous là nous prenons venir avec information concernant et euh non versela un commissaire gouvernement à port prince là euh, Jacques Lafontaine, qui lui-même réagit là metton notre démenti uh, de pour démentir l'information pou qui fait quoi là que l'État libéré un certain de Albert Stevenson alias Juma ben on garde rapidement dans notre uh, démenti formel ça que commissaire gouvernement Port-au-Prince là met uh, Jacques Lafontant metti deur ministère de justice Mi, que sécurité -si, publique uh, quatre tribunal civil, la porte au prince en d'acquitté 3 décembre 2022. Note de, euh, pour le démentir ça. Information qui a circulé sur tout réseau social, il y fait quoi que le commissaire gouvernement pour le tribunal de première instance, la porte au prince en Jacques-Lafontain, l'État, procédé à Xanili, libération certaine de Albert Stevenson, alias Juma qui est même dans la prison euh petite en ville prison civile porte au on dit bien dans la date qui, 2021, qui donc, ettel, est à dès décembre 2022 qui donc à était libéré citoyen ça mais le commissaire gouvernement les rappeler avec attention toute le monde la population mais que notre ça que limité de l'Iran public là, pour l'annoncer pour faire qu'on que sous plan action que lien que lien avec politique pénale gouvernement qui donc lui même là pour appliquer politique pénale gouvernement que lui même l'y représenter comme commissaire gouvernement il y engageait, il l'a engagé pour bataille contre question banditisme dans pays hein, et pour la possible toute co auteur, tout toute petit complice dans question et association malfaisante qui au même cap fait ou ensemble de vie action dans société a pour le traduit devant la justice. Ce qui donc lui-même, pas pas entre qui cause ça. Commissaire gouvernement porte-prince, il portait un démenti formel avec déclaration ça qu'a fait déclaration mensongère que le c'est menti que y pendant que lui fait connait ces déclarations yo, c'est pour sa image justice payant hein, et pour sa image que lui-même comme Autorité judiciaire, c'est ça qui dit dans notre démenti, ça qui est commissaire gouvernement, porte prince qui s'est mette Jacques Lafontaine, m'était dehors, démenti, information qui fait quoi que lui, est à Albert Stevenson, alias Juma, selon sa pile il y a même Abdi fait Nafekoné Juma, c'est un chef Genève, en famille et allié qui a dirigé Simon Pelé, d'après les information, qui Donc, mais information qui fait quoi que le commissaire gouvernement, porte-principe, Jacques la font a libéré libérer les citoyens ça, mais le commissaire gouvernement les li démenti l'information, ça ne dit sa pièce, n'a li pas libéré aucun résumé bandit au contraire, il est engagé, pour le travail pour permettre que la justice payan, et quel que soit monde qui même cap uh, bah, problème dans la société, pour le traduire devant l'autorité et compétente n'a Nous avons toujours été dans l'information, ça nous prélviendrons avec uh, ancien ambassadeur, l'ancienne ambassadrice si nous avons ça parmi la white qui même réagit sous situation en Haïti on connaît dernier temps ici là. En Haïti il y a bien si monde qui jodi là qui blessé en babal bandit le consigné à allonger sous dos cabinet l'hôpital selon ça qu'il dit pendant octobre 2021 à septembre à date mais quatre côtes yo sensé là intercepté 7000 000 contre 1 pendant 12 mois qui étaient passés avant. Qui donc, situation an, en Haïti a poussé 100 moun qui étaient payées pour aller en euh, dire à chercher la ville de l'autre côté. Mais l'autorité de l'autre pays n'a pas suspendu, arrêté, mais ben, ça a qu'à mourir dans la mer, soit sous les Bahamas, ça a été maltraité. Gang qui a goumé dans gang qui a mari, Marie. Hein? cap tuer mari devant madame yo et cap violer madame devant mari yo maman qui a perdu petit yo maman cap garder petit yo cap pran petit yo cap soufri devant les mais choléra qui a fait la rage en le pays ti bébé cap prend balle mais presque tout rien en le pays en la, surtout dans région métropolitaine port-au-prince là son question mouvement protestation c'est question exam, c'est kidnapping c'est assassinat tout ça yo c'est des situations qui a passé en le pays que parmi à nous mettre accent sur lui. Il y a presque 20 000 personnes qui menacent là, il y a presque 20 000 personnes qui risquent de tomber là, mourir grand mourir la faim. Il y a 2,9 millions de qui presque censées dans cette situation là, vivent avec une question de malnutrition et qui ont dit que les gens sont enragé. Ge il y a presque 2 millions qui souffrent avec malnutrition qui dans le dernier niveau. Wa, mais il y dernier niveau. Il y a 2 millions qui vivent avec une question malnutrition très aiguë, dernier niveau. Mais qui, je veux là a question de manger, qui t'a dû jouer, qui Mais il paraît très difficile. Et les gens tant venir là risqué, risqué, plaisir de la vie. Mais il que, a aucun sentiment d'urgence. de côté ou un média. Aux États-Unis, ou ensemble de acteurs politiques aux États-Unis. Qui donc, selon parmi la ANOI, les trouvés que, ou ensemble média aux, aux États-Unis, ou ensemble d'acteurs politiques aux États-Unis, ça se fait, mais yeux so situation, ça, ça, yo, que Haïti a fait face. Nan. Et situation, ça qui paraît très compliquée, et qui, je dis à la, m'a dit en pile, en pile, attention, m'a en pile, en pile, et en dire action so posée. Mais action gagne, mais je dis à la, qui paraît très compliqué, qui va t'apprendre plusieurs en dans société, non, ça, parmi la société lui-même lui fait convenir qu que là tabrui gon convoi 2000 soldats 2000 soldats qui tabrui rivé pour accompagner de convoi cap manje manger et manger pour des besoins bas moun qui eux-mêmes dans situation très difficile en Haïti qui donc pour protéger convoi ça pour protéger et sa de ça que tu pour Haïti, surtout si le monde qui est dans une situation difficile, yo, mais il ne faut pas gagner normalement ou possibilité de 2000 euh, soldats qui t'as dû arriver en Haïti. Mais pendant que, l'éclair que je dis en situation ça, selon le Anne White, il est très compliqué en Haïti et il eh, fait appel avec conscience en pile monde, mais surtout les mêmes comme ancien ambassadrice en Haïti, mais qui reprochait des médias avec des politiciens euh, États-Unis qui ça s'est fait mes jours sous ensemble de situations, ça surtout que Haïti a fait face problème gang cap tue monde la saint dernière gang cap Marie devant madame yo gang cap violer petit devant parent yo question choléra ensemble problème ça yo est, les bien on dit un black route qui fait beaucoup d'autorités américaines yo sous sou, ces sou situation surtout politiciens yo mais on croit que je dis il y a aide qui doit porter gain support qui doit venir pendant que on met ta doit gagner le soldats qui ta doit accompagner qu'on voit ça pour porter aide avec mon qui n'a besoin d'aide. On poursuit avec réaction toujours sous question phénomène insécurité gien LVI8 Vic qui m'a dit pour qui ça la police a cla continue à toucher lorsqu'il alors a pas cage une solution à crise avec phénomène insécurité ça citoyen ça cap diriger société civile là na cahier population pas cap supporter encore avec force en cette de révolution pour sortir pays dans calamité liée journée d'aujourd'hui le département trésor États-Unis qui réagit une fois ça beaucoup de parle mais États-Unis, nous-mêmes, qui ajouté là, de leurs politiciens haïtiens, dans l'IS, politiciens haïtiens qui ont déjà sanctionné, qui ont acquisé comme monde qui n'a question de trafic illicite du n'a question de baguette du et qui a utilisé tout, influenceux pour financer des armées armés en pays. Mais n'a pas l'air du sénateur Rony Célestin et ancien sénateur Richard lenin Hervé Fouquin, que nous songez moi, passer Là, dans d'un pays Canada prend des sanctions contre eux. Pour c'est l'autorité États-Unis qui prend des sanctions contre deux acteurs. Et ça fait déjà quatre acteurs haïtiens qui sont censés tomber en bas de sanctions, l'autorité d'un pays États-Unis. Le département Trésor, lui-même, dans États-Unis, dans le cadre d'efforts que Washington a à Canada pour capable réprimer violence à gang et la corruption qu'il a fait en Haïti, indexé. Actuel sénateur Winnie Célestin qui représentait Plateau Central dans la République là, qui achetait une villa de luxe qui coûtait 4,25 millions de dollars dans la communauté Laval, dans le pays Canada, ensemble avec madame Ni même corps diplomatique ça qui soulevait en plus de soupçon, en plus l'enquête de beaucoup d'autorités dans pays Canada. Au niveau célestin, quel a longtemps, les autorités enquêtées aux États-Unis, ils ont contrôlé M. M. Mem, M. Mem, ils ont contrôlé M. Mem, ils ont contrôlé M. ils ont une relation, a fait que lui-même, lui gagne. Hervé Foucan, lui-même, c'était ancien sénateur, et représentant département régional sud, dans pas ça, qui était représenté, il ancien sénateur était représenté sud le pays. Les Monsieur c'est, sous pouvoir, sous présidence ancienne, alors, son ancien président, Mantelli. et, et après, tout le monde était à quitté frappé, on dit, grand sud, là, on a parlé de août 2021, selon l'information, eh bien, Hervé Foucan, était et propre avion li pour te permettre que prends-moi mon, al au hôpital, vienne avec l'hôpital. C'est bon, comme c'est au célestin l'activité commerciale, monsieur, il y a longtemps que l'autorité d'un pays euh, États-Unis a veillé à activité monsieur, a posé question pour qu'on ait ça, monsieur, comme activité, et ça, après comme activité. Yo, qui ça à côté le jointement C'est nous au ensemble avec Richard et Hervé Léline Foucault. Qui, ces deux exemples politiciens haïtiens, selon l'autorité du département Trésor États-Unis, qui corrompu et qui abusé de pouvoir yo, que, pour à, pratiquer ensemble l'activité question de trafic de drogue dans la région. C'est ça qui était déclaré par côté Brian L. Nelson, sous-secrétaire de Trésor pour terroristes et renseignements financiers. Le département Trésor États-Unis continue lui-même, Abgadé, travail, ça. Fonctionnaire, qui corrompit, acteurs malveillants qui responsable, qui sont trafic illicite, drogue, et cap déstabiliser Haïti, cap déstabilisé Haïti. Bureau contrôle, question à voix étrange dans le département de trésor, déclaré. Les disposés, qui donc, information, qui montre qui montre que, au Celestin, célestin c'est au monde qui livrait, qui n'ont en activité, trafic international, drogue et qui utiliser e position politique li fait drogue sorti Venezuela pour entrer en Haïti e et fait sortie Haïti tout pour aller en États-Unis bah masse ensemble on ensemble de courtiers selon ça qui dit côté agence département prison li fait connait elle veut faut quand lui-même li, li engager en ensemble activité trafic international drogue tout ses propres avions propres avions que le gagnant pour capable transporter drogue à travers sud pays d'Haïti Selon ça, qui déclaré, bon côté, communiqué, département, trésor, là. Foukan, selon ça, je dit dis, avec Foukan, tenté utiliser l'influence politique, li, pour installer un ensemble de personnes, un ensemble de postes dans le gouvernement, pour que est capable d'aider, faciliter l'activité de l'Afrique, que la avez Mais... Ça, qui ne répond pas répondre, il faut que eu de ça, qui ne pas répondre, qui ne peut pas dire de tout ça, qui ne peut pas proposer concernant ça. Ni tout, ou ni se laissé selon ça, qui dit, de côté de Responsable de la Biden, de acquise même élite politique et économique de l'Aïti, selon ça, vous dit, de travaille travail, de travail pour financer les moyens pour que l'activité gang criminel dans de la criminalité en l'an d'an d'an zak kidnapping zak enlèvement bloqué paysan bloqué nouyo bloqué port nouyo tout ça yo selon le département prison yo expliquer que normalement go ensemble acteur politiques ou ensemble actes économiques a financer ça yo nan ba jeune garçon dans le ghetto yo nan ba auto munition selon ça yo dit mais alors ce que responsable américain ont déclaré publiquement que personne n'aime pas épagner en bas sanctions que États-Unis prennent là. yo depuis que ou gagné vous avez des informations sur vous, vous des données sur vous, on va mettre tout dit vous, vous selon et dit. Et même citoyens qui sont légaux, soit aux États-Unis, qui avez des données, des données sur vous, vous des données, des des données, vous avez et données, vous là mais Soit qui est dans le gouvernement en Haïti, qui aux États-Unis, qui tout comme si qui y a des rapports, ensemble de gens qui des rapports dans la question de trafic de drogue, trafic de, question de munitions, mais ils tout visé là pour tomber en bas de sanction la loi, selon ça qui dit à côté département trésor États-Unis.